Bonjour les gens, ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un métier qui me parle énormément, parce que c'est le métier qu'on appelle vulgairement moniteur d'auto-école, mais en fait, c'est deux métiers en un. Il s'agit en réalité d'enseignant en sécurité routière et conduite automobile. Ça veut dire qu'en réalité, on pourrait faire que de la théorie, par exemple, à l'université et enseigner que la sécurité routière, ou alors on peut aussi enseigner la conduite automobile par exemple. Pourquoi pas après tout aussi faire les deux. Alors je me permets de faire cette vidéo parce que dans les commentaires que je reçois tous les jours, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ce métier et finalement tant mieux. Parce que ce métier il en faut et c'est un métier qui n'est pas toujours très respecté et ça c'est plutôt dommage. Il y a quelques années, on disait souvent que les moniteurs d'auto-école, c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup fait d'études et qui finalement, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, se retrouvaient coincés dans une bagnole à dire bah, « Tiens, tourne à droite, à gauche ». Mais ça, honnêtement, c'est quand même assez réducteur. Croyez-moi qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment devenir quelqu'un de bon dans ce milieu-là, vous avez vraiment de quoi évoluer et obtenir de nouvelles compétences chaque année. Moi je pense que ce métier, il faut quand même le respecter comme beaucoup d'autres, parce qu'honnêtement, on a quand même beaucoup de connaissances à retenir. Et honnêtement, l'art de la pédagogie, c'est de rendre les choses compliquées, faciles. Ben, honnêtement, c'est pas donné à tout le monde. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des avantages et des inconvénients de ce métier-là. Vous êtes prêts On est parti alors d'abord, point positif, c'est tout simplement le contact avec les gens. Ça peut paraître étrange, mais si vous aimez juste conduire et que vous n'aimez pas forcément les gens, vous verrez, si vous vous lancez là-dedans, vous n'allez pas tenir longtemps. La moyenne d'un moniteur d'auto-école, c'est 10 ans. Souvent, au-delà de 10 ans, ben, les gens finissent par se lasser, se dire que peut-être c'est un milieu qu'ils avaient imaginé différemment. Moi-même, quand j'ai attaqué ce métier-là, j'étais vraiment loin d'imaginer que ce que j'allais faire aujourd'hui ressemblait à ce que j'imaginais il y a encore dix ans. Donc la première des choses, c'est vraiment d'aimer les gens, parce que ce n'est pas un métier où c'est toujours simple. Et croyez-moi que des fois, de faire évoluer quelqu'un, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de patience et surtout beaucoup de persévérance. Donc comme dans beaucoup de métiers, évidemment, il faut aimer ce qu'on aime, mais en particulier, il faut aimer les gens. Si vous avez tendance à vous énerver rapidement, à ne pas être forcément patient, à vous agacer pour un oui ou pour un non... Ça peut vraiment devenir compliqué d'évoluer dans ce milieu-là, surtout que n'oubliez pas, il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que nos élèves ben, sont aussi nos clients. C'est-à-dire que si vous êtes très compétent, mais que vous êtes en réalité un con, n'ayant pas peur des mots, ben, les gens ne viendront pas s'inscrire chez vous parce qu'ils préféreront payer quelqu'un de sympathique. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, en termes d'inconvénients, ben, honnêtement, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. Je pense être quelqu'un quand même d'assez sportif. Et honnêtement, n'ayons pas peur de dire les choses, ça fait mal au dos. C'est-à-dire que étrangement, on a tous une conduite, surtout au bout de quelques années. Mais quelqu'un qui est là pour apprendre à conduire, eh ben, il ne fait pas exprès. Mais honnêtement, il n'est pas très délicat dans sa manière de conduire. Ça veut dire que quelqu'un qui va, par exemple, lâcher son embrayage d'un coup pendant les 5 premières minutes, c'est pas très grave. Mais si vous avez un élève qui fait ça pendant 2 heures, croyez-moi qu'au bout d'un moment, ben vous risquez d'avoir vraiment mal au dos, en particulier au niveau des lombaires, c'est-à-dire le creux juste au-dessus des fesses. On est à longueur de journée secoué, que ce soit dans les virages, que ce soit en fait sur des ralentisseurs, des freinages parfois un petit peu secs, des moments aussi où on doit piler. Et ça, au niveau du corps, ben, de toute façon, dans les métiers, il y a deux choses. Soit je reste assis toute la journée... Et ça ne veut pas dire que je fais rien. Soit je reste debout toute la journée. Donc n'oubliez pas aussi que ça peut ne pas vous convenir. La position assise à un moment donné peut vite devenir inconfortable. Le deuxième point positif, et honnêtement quand je vois des chaleurs comme aujourd'hui ou en plein hiver que je vois sur mon thermomètre, au niveau de la voiture qui fait moins 3 degrés, je suis quand même assez content malgré tout de me dire aussi que je suis à l'abri des intempéries. Honnêtement, bon, même si aujourd'hui la clim, on n'en a plus tout à fait le droit en raison du Covid qui touche la France, bah, si jamais j'ai chaud, je peux mettre de l'air froid et si jamais j'ai froid, bah, je peux mettre quand même un petit peu d'air chaud. Alors malgré tout, la voiture, ça reste quand même assez confortable parce qu'on est tout simplement à l'abri des intempéries. Ensuite, deuxième point négatif, honnêtement, n'imaginez pas que vous allez faire 30 heures de conduite par semaine parce que bah, ça, c'est plutôt faux. En réalité, vous allez faire minimum 7, 8 heures, voire même 9 ou 10 heures par jour de conduite. Donc si vous tombez sur un gérant plutôt cool qui va vous faire toucher à plusieurs choses, à la limite, ça va vous faire du bien. Mais quand vous allez passer de nombreuses heures dans une voiture, ça peut vite devenir désagréable et parfois même un petit peu lassant. Au niveau des heures de conduite, comme je vous disais, un moniteur d'auto-école est rarement à 35 heures. C'est-à-dire qu'on peut facilement le faire travailler du mardi au samedi ou assez rarement du lundi au vendredi. Si c'est ton cas et que tu écoutes cette vidéo, tu le sais autant que moi. À ce moment-là, tu fais partie des privilégiés. Parce qu'au niveau des horaires, on n'a pas toujours le choix. Ben, les élèves peuvent être là très tôt le matin quand ils font des études, mais peuvent aussi être là très tard le soir, quand ils ont fini le travail, par exemple. Je parle pas non plus des élèves qui sont là que le samedi, mais que le matin, parce que l'après-midi ils font du sport, ou au contraire que l'après-midi, parce que le matin, ils ont cours de théâtre ou entraînement de hand. En termes d'horaire, c'est un métier qui demande quand même beaucoup, beaucoup de disponibilité, vous allez faire énormément d'heures. Ensuite, troisième point positif, et moi honnêtement, j'aime beaucoup celui-ci, c'est que les élèves, ils sont ce qu'ils sont. Il y a des élèves qui progressent très vite d'autres très lentement et honnêtement ce qui fait vraiment plaisir au moniteur d'auto-école c'est tout simplement de voir son élève évoluer je le disais encore il y a quelques jours, je préfère largement travailler avec un élève qui a peut-être 40 heures de conduite mais qui à chaque fois vient motiver à ses leçons de conduite que quelqu'un qui va seulement faire 20 heures de conduite parce qu'il a un niveau tout à fait correct mais se fout royalement de la sécurité et de ce que je peux lui dire parce qu'il est peut-être dans le déni et croit tout savoir. Ça, honnêtement, c'est pas très agréable. Donc, troisième point positif, voir son élève évoluer. Troisième point négatif, malheureusement, c'est celui du salaire. En fait, j'ai tendance à penser, mais c'est peut-être faux aussi, que dans les centres de formation, on vous fait croire que vous allez gagner énormément d'argent dans ce métier. Mais en réalité, ça va dépendre vraiment de beaucoup de choses. On va en parler tout à l'heure. En réalité, ce qu'il faut se dire, c'est que vous allez être rarement au-dessus du SMIC au début de votre carrière. Et croyez-moi que pour gravir les échelons, ça va prendre énormément de temps. En fait, vous pouvez avoir des avantages comme une mutuelle, une voiture de fonction. Ça, c'est à vous de voir avec votre entreprise. Mais croyez-moi qu'en termes de salaire, j'ai reçu parfois des CV où on me demandait par exemple si c'était possible de gagner environ 1500 euros. C'est-à-dire que moi, honnêtement, en étant chef d'entreprise, je ne les gagne même pas. Ne croyez pas que sans expérience et sans avoir fait vos preuves, vous allez avoir 1400 euros ou 1500 euros net, car croyez-moi, c'est quasiment impossible. En réalité, vous allez vous retrouver à peu près aux alentours de 1200 euros pendant les premières années. Donc là, ce qu'il faut se dire tout simplement, c'est que je peux faire des heures supplémentaires évidemment, mais beaucoup d'heures, un mal de dos, mais aussi un salaire qui ne suit pas vraiment. Après évidemment, si vous êtes dans une grande ville plutôt qu'un petit village, peut-être aussi que votre salaire sera évidemment plus haut. Donc quatrième point positif, après avoir parlé de l'évolution du candidat, du contact avec les gens et d'être à l'abri des intempéries, je vais vous parler de polyvalence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le minimum à avoir, c'est d'être moniteur d'auto-école, voiture. Mais vous pouvez aussi évoluer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut aussi vous mettre à l'accueil de votre auto-école. Vous pouvez aussi faire des corrections, voire même des cours avec vos élèves, animer des rendez-vous pédagogiques que ce soit en voiture mais aussi en salle, et pourquoi pas évoluer aussi vers le métier de moniteur moto, poids lourd ou pourquoi pas aussi BAFM, c'est-à-dire animateur de récupération de points, voire même carrément former vous-même des moniteurs d'auto-école pour plus tard. À la limite, là aussi, vous pouvez un jour devenir inspecteur du permis de conduire, mais là, on change carrément, on n'est plus dans l'animation, mais plutôt dans l'inspection. En point négatif, on va retrouver parfois une fatigue mentale, voire même une surcharge psychologique. C'est-à-dire que ça demande énormément de temps, de patience et de persévérance de venir former quelqu'un. Mais quand par jour vous allez retrouver 4 à 5 élèves, eh ben honnêtement, surtout si c'est des débutants, il va falloir tout expliquer du début à la fin. Et croyez-moi que ce qui peut être très compliqué, mais aussi fatigant au début, c'est tout simplement de dire le maximum de choses en un minimum de temps. Et ça, c'est le piège du moniteur qui, parfois, au début, va raconter beaucoup, beaucoup de choses. L'élève ne sait plus du tout où est-ce qu'il en est et ça peut vite devenir compliqué. Donc, croyez-moi qu'à la fin de la journée... Que vous ayez fait 6 heures ou 10 heures de conduite, vous pouvez honnêtement être très fatigué. Vous avez beaucoup de connaissances à avoir, notamment au niveau du code de la route. En conduite, il vous faut des méthodes applicables à chacun, parce que ce qui marche aujourd'hui avec Pierre ne marchera pas forcément avec Paul. Et si je vais par là, ben peut-être que Pierre aura besoin de 20 heures, tandis que Paul aura besoin de 30 heures. Et là, ça reste compliqué si vous voulez faire le maximum de choses en un minimum de temps. Le piège, c'est que l'élève, vous voudriez qu'il soit à votre niveau. Alors qu'en réalité, un bon moniteur d'auto-école, un bon enseignant, c'est plutôt lui qui va s'adapter à son élève et non l'inverse. Dernier avantage que je vois dans les points positifs, et peut-être d'ailleurs que vous en voyez d'autres, que vous pouvez mettre dans les commentaires, c'est celui, et c'est pas donné à tout le monde, de pouvoir faire parfois son propre planning. C'est-à-dire que là, par exemple, on arrive dans une saison estivale et les gens bah, souvent sont disponibles. Parfois, dans les auto-écoles, vous aurez le choix. Si vous voulez travailler que l'après-midi ou que le matin, si votre patron est d'accord ou que vous êtes d'ailleurs votre propre patron, pourquoi ne pas le faire Ça reste quand même un point assez positif, notamment si vous avez des enfants, par exemple. Et puis, le dernier point que je trouve quand même négatif, c'est que on aura beau dire ce qu'on veut sur les auto-écoles, ça reste quand même un métier dangereux et stressant. Mais je vais quand même insister sur le mot « dangereux ». Quand je dis dangereux, qu « dangereux », c'est qu'un élève va être très stressé au début, pourquoi Parce qu'il ne maîtrisera pas sa voiture. Mais n'oubliez pas que vous allez avoir la pression des autres, c'est-à-dire autour de vous. Regardez si vous êtes élève aujourd'hui dans une auto-école, je suis prêt à parier ma démission, que tous les jours, il y a quelqu'un minimum qui vous colle dans votre rétro, et honnêtement, ça vous fait peur. Donc vous allez avoir la pression des gens autour de vous, Peut-être la pression des parents qui vont vous dire « Oui, mais mon fils, il faut qu'il passe son permis avant la semaine prochaine parce qu'il part à Royan, par exemple, faire des études. » Ça peut être la pression du candidat, hein, si évidemment il est majeur et qu'on lui propose un métier dans deux semaines, mais que s'il n'a pas le permis, bah, du coup, il loupe son métier. Il loupe son boulot, évidemment, vous allez avoir la pression. Ça peut être aussi la pression bah, des places du permis de conduire. En ce moment, on a un problème, c'est qu'on a beaucoup d'élèves dans les auto-écoles, mais très, très, très, très peu de places de permis. Ça veut dire qu'on peut continuer à former les gens, mais on ne peut pas leur proposer de passer l'examen. Avouez que c'est quand même aberrant. Donc le métier est dangereux, il ne faut pas se voiler la face. Chaque année, il y a des problèmes dans les auto-écoles où elles se font malheureusement rentrer dedans. et Il y a même parfois des moniteurs d'auto-école et des élèves qui sont tués sur les routes de France. Et ça, malheureusement, on a tendance à ne pas en parler. C'est quand même assez dommage qu'aujourd'hui, en 2020, on ne respecte pas tout à fait les auto-écoles en les klaxonnant, en les collant, en leur coupant volontairement la route parce qu'on se dit « ils vont me faire chier », alors qu'en réalité, la plupart des auto-écoles, c'est plutôt des régulateurs sur la route et pas des véhicules gênants. Moi, ce que je vois plutôt dans les véhicules gênants, c'est par exemple sur une route limitée à 80, un tracteur, une voiture sans permis, un scooter qui prendrait toute la route, des vélos qui respecteraient rien et qui seraient à 3 ou 4 en plein milieu des voies, ça honnêtement, ça me gêne. Mais une auto-école qui essaye de faire de son mieux, avec un élève qui essaye lui aussi de faire le maximum, honnêtement, c'est pas parce que je suis dans ce métier-là, moi, ça me poserait pas de problème de les suivre. Au contraire, je mettrais quand même de la distance parce qu'on sait pas les réactions qu'elles peuvent avoir. Donc on vient à peu près de faire le tour de 5 avantages, 5 inconvénients du métier de moniteur d'auto-école. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet pour savoir comment devenir enseignant de la sécurité routière. Parce que honnêtement, ça reste quand même un métier passionnant. Et comme je le disais en début de vidéo, il faut vraiment aimer certains métiers pour continuer à les faire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et mettez un pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve bientôt les gens pour une prochaine vidéo. A plus les gens.